Mon nom est Nathalie Del Je suis la directrice générale de Canada. Mon équipe c'est la meilleure des équipes au monde. C'est un groupe de femmes qui sont extrêmement passionnées. Euh, Je les admire tout particulièrement parce que euh, elles ont une grande capacité à être vulnérables. Puis ça leur donne beaucoup de courage dans leur travail. La vie sociale chez Brocher c'est quelque chose qui a été construit de euh, par le temps depuis euh, plusieurs années. Ça fait 33 ans qu'on existe. Euh, puis les équipes ici tiennent ça beaucoup à cœur.